Il y a des communautés éparpillées un peu partout, Facebook, Twitter et tout. Karim, déjà, Marv, c'est le pionnier, il monsieur Meetup, monsieur qui réunit tout le monde. En 2013, avril, on a enfin eu l'accord du SMC, Social Media Club Worldwide, pour lancer le chapitre tunisien, il y a un social media club tunisien. Donc le but, c'est en gros c'est démocratiser un peu les réseaux sociaux. et ça ne reste pas accessible à tout le monde. Qui dit réseaux sociaux en Tunisie dit Facebook. Que ce soit pour les particuliers, toute personne lambda, elle a pour les marques et tout. Donc parmi nos activités, on peut, on peut dire qu'on est un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, IME. Bon, mais c'est LinkedIn. Donc, euh, on organise des ateliers réguliers pour la formation par rapport à des thèmes. Et dernièrement, en 2013 surtout, on a fait par rapport à Community Management, la veille digitale. Euh, aussi, on a eu la chance de présenter, parmi les premiers à présenter la Google Glass en Tunisie. Euh, on a les Foursquare, les activités liées à Foursquare, que ce soit des meetups, ups four Square Tone qu'on a récemment organisé, c'était une première en Tunisie, les Square Day, le Social Media Day, on est, la Tunisie, c'est parmi les premiers paris pays en arabe, dans le monde arabe qui organise le Social Media Day. On a récemment organisé les des ateliers, on essaie toujours de faire des ateliers, soit de formation, soit pour démocratiser un peu Kim Kolt Les ateliers qu'on a fait en 2013, c'est la veille digitale, Community Management, c'est un peu pour parler des nouveaux métiers du web qui émerge les masels au choix. Arbet presque moi je suis donc ils community manager. Certains pensent que c'est juste un administrateur de page Facebook, or c'est pas le cas. On a eu la chance en 2013 en fin d'année, ça s'est fini en beauté. On a eu la, pour la chance d'avoir la Google Glass une démonstration en Tunisie. 2014, un Charles en sort un peu du grand Tunis. On est allé à Sousse. Un Charles à mars Ben retour aussi à Sousse. C'est pour faire des ateliers social media, un peu parler des réseaux sociaux, leur utilisation. Qu'est-ce qu on peut faire avec les réseaux sociaux. C'est pas juste un compte Facebook et avoir des amis ou ajouter des gens et regarder les photos des autres. On peut faire des projets, on peut faire du caritatif. Il y a plusieurs aspects des réseaux sociaux, il est un peu négligé, donc on essaye avec le Social Media Club de les présenter. Arman ah, a dernièrement aussi, on est sur d'autres réseaux sociaux à part Facebook et les réseaux sociaux de masse, à savoir Foursquare qui est le réseau social de géolocalisation. Donc on a la communauté Foursquare Tunisia, Arab Kaim il est l'ambassadeur, il y a aussi Instagrammers, Aimee. Toujours on essaie de réunir les communautés pour passer un bon moment mais aussi de découvrir. Maintenant dernièrement le premier Foursquare Town en Tunisie, c'était le but de découvrir la Médina dans un autre aspect, à checker, à voir des monuments et parmi les inputs que plutôt les qu'on a eu à la fin du FOSQUETON, Fos c'est que les gens, ils ont, sont allés dans des endroits à la Médina et qu'ils découvrent pour la première fois. Oui. L'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit par les particuliers, mais aussi d'autres aspects par les entreprises, comment les marques tunisiennes ils exploitent les réseaux sociaux. Bien sûr, on va parler du grand géant Facebook parce que la majorité des marques, elles sont présentes sur Facebook et maintenant on trouve toutes les marques à savoir. Bon, bien sûr, les principaux sont les opérateurs de téléphonie, les constructeurs et tout, mais les produits de grande consommation, mais même on trouve tous les produits Là, même Hatamel Flutox sur Facebook. Donc, chaque marque a sa stratégie. Et on va parler aussi des autres réseaux sociaux et l'utilisation des autres réseaux sociaux, les réseaux sociaux de niche, qui m'a Twitter, Instagram et tout. Donc, comment ils sont exploités en Tunisie et par les particuliers et par les marques.